Les ressources complémentaires, YouTube. YouTube et la chaîne de Wonder Workshop est assurément une autre ressource qui m'a grandement aidé à m'approprier mon robot Dash. Alors, euh, c'est évidemment une ressource que je vous conseille fortement. Tout d'abord, dans la chaîne, l'espace des cartes de défi de... De, de Blockly. Alors, euh, je vous avais parlé des cartes défi, l'ensemble de 72 cartes. Alors, ici, euh, Wonder Workshop vous offre gratuitement par vidéo euh, quelques-unes de ces cartes afin que vous puissiez expérimenter celles-ci euh, en classe ou à la maison. Donc, c'est fort intéressant. Je vous conseille d'aller regarder une deux vidéos là, pour euh, voir ce qui est offert. C'est très bien. Ensuite, vous avez des vidéos pour la Ligue de Robotique de Wonder Workshop. Encore une fois, je vous la conseille fortement cette section. Euh, le Dash and Dot Show euh, n'est plus en vigueur. Ça date de, déjà quelques années. C'était euh, davantage euh, pour offrir des idées là, de l'utilisation de Dash et de Dot à la maison. Alors, je vais sauter ces deux sections-là pour m'en aller directement ici. Alors ici, vous allez avoir des vidéos qui s'adressent directement aux enseignants pour leur donner des conseils et des idées sur l'utilisation des robots de Wonder Workshop en classe. Et ici, vous avez des tutoriels sur les applications. Eux aussi datent euh, un petit peu. Euh, vous allez retrouver euh, des informations plus complètes, à mon avis, directement sur leur site Internet. Alors, voilà ce qui fait le tour pour YouTube et nos découvertes pour Dash.